Bonjour, je vais commencer un nouveau tableau. C'est des anémones que j'ai photographiées quelque part, je ne sais plus où. Euh, à l'époque, quand je cherchais des motifs, j'allais un peu partout. Euh, j'ai sillonné l'Alsace dans tous les coins, la nuit, le jour, les villages, les villes. Et là, c'est donc euh, des anémones du japon que j'ai trouvé. Je vous présente le motif donc, que je vais peindre. Bon, c'est un peu pour m'inspirer, euh, comme toujours, euh, de, de, de, de, de ce que je vais faire. De toute façon, c'est l'interprétation de l'image. Mais vous voyez, c'est très beau. Je vais faire le fond avec du, du verre de vessie. Hein, et puis là, avec du magenta éclairci un peu avec du blanc. Et puis on va voir, final, je vais le faire au couteau. Donc, euh, là, je vous montre un peu la palette, j'ai sorti quelques couleurs, pas beaucoup, hein. Euh, juste, juste vert du Vici et du magenta, euh, et, et du jaune de cadmium primaire, et puis du blanc, tout, et, et du médium d'empattement. Le médium, non, c'est pas du médium d'empattement, c'est du médium pour euh, Talens 084. Mais j'ai aussi du médium d'empattement parce que je vais les faire au couteau, pour m'amuser, je vais faire ça, les animaux au couteau, et le reste, ce sera fait à la prose. Voilà, pour... ça c'est la première partie, après, maintenant, je vais faire le fond. Bon, je commence le fond. C'est verte physique, donc, euh, très foncé. Je vais contourner les fleurs hein, tout autour. Toujours avec le médium Talents et le verre de Vessie. Je vais continuer avec le fond, avec les feuilles euh, de la fleur. Hein. Et avec les tiges, hein, les... c'est le fond, hein, avec... c'est toujours le fond, hein, c'est... Vert et du jaune de 4 primaire primaires mélangés pour éclaircir. On voit d'autres fleurs au fond hein, que... Je vais commencer la peinture au couteau. Alors là, je vais mélanger du rouge machanta. Je vous montre ici, rouge machanta avec du médium d'empattement et du plat de titane. Je vais mélanger tout ça. Et puis après, il faut l'éclaircir un peu avec du plat de titane parce que c'est un peu trop foncé. Et après, on finira avec ta couleur fine, euh, extra-fine, dessus. On verra ce que ça va donner, hein. Je continue de m'enlaxer un peu. Voilà, c'est à peu près la couleur, hein. Je vais commencer toujours par les feuilles le plus à l'extérieur. Voilà. C'est difficile d'expliquer en même temps ce qu'on fait, hein. parce qu'il faut être concentré, hein. c'est sûr. Hein. Bien sûr, ils sont agrandis, hein, en dessin. C'est des fleurs qui sont beaucoup plus petites, hein. Bon, il y en a trois, hein. Voilà, un petit peu fini pour le centre. Hein. Bon, on va continuer. Je vais mettre des lumières euh, sur les anémones avec des plantes de titane. C'est un pinceau de martre à long poil, hein. Oui, c'est des parties où il faut se concentrer. Hein? Si on ne concentre pas, ça ne va pas. Bon, on va mettre le centre des fleurs hein. avec une brosse et donc du jaune de cadmium clair. Jaune de cadmium citron. Hein. Mélanger avec de l'empadement pour donner du relief. Hein. Une petite touche avec une brosse. Bon, on va faire la même chose autour avec du cadmium orange et aussi en pâté donc Je pense que c'est les pistils, les anémones. Hein. que ça va donner un, un effet assez intéressant au, à cette petite anémone. Aussi au sommet, ici si un peu, là. Je crois que j'arrête. Hein? On va voir ce que ça donne Ultra. ultérieurement. Je vais terminer ma peinture. Si ma, teinture, si ma peinture vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Merci.